Altermonde. Altermonde. Altermonde. Altermonde. Altermonde. Altermonde. Altermonde. Altermonde. Quand nous faisons des manifestations, il y a une pression de la part du gouvernement. Par exemple, en fin 2013 à début 2014, il y a eu un, une vraie tuerie jusqu'à euh, avoir beaucoup de morts sur la rue Vensreign. Mais avec toutes ces répressions, cela ne fait pas peur aux ouvriers. Et pense que, Ils pensent que s'ils ont peur, il euh, n'y aura plus personne pour réclamer leurs droits. C'est pareil pour les fédérations de syndicats. Ils continuent à lutter pour défendre les euh, le droit de travail et le salaire pour les ouvriers du Cambodge. La fédération syndicat, comme le CICADO, on a décidé d'utiliser une stratégie pour demander le salaire pour les ouvriers. En faisant des réunions par petits groupes, envoyer les personnels à former, sensibiliser par région, en euh, province. Euh, c'est un vrai besoin, et besoin et une demande euh, vitale pour ces ouvriers euh, de demander cette, ce salaire à 177 dollars. C'est juste pour vivre correctement dans la société. La somme de 177 dollars, ce n'est pas le syndicat SICADO qui fixe euh, sans limite, euh, sans justifier. C'est une, une étude pour, très détaillée sur les dépenses de sur les dépenses par rapport au travail des, des ouvriers. Les, les partenaires qui décident à fixer ce prix, il y a trois parties. Il y a le gouvernement, le parti des patrons, qui, qui s'appelle... L'association GIMAC qui est la fédération des patrons textiles et le parti des syndicats, euh, donc le syndicat Sicadour. Les trois parties ont fait l'étude et ont fixé ce prix-là. Pour comme salaire vital. Une fois qu'ils ont déjà fixé et fait l'étude sur ce salaire, euh, pourquoi ils ne donnent pas ce salaire et pourquoi ils n'acceptent pas de donner au sal ce salaire aux ouvriers? Cette situation pousse les ouvriers à lutter pour réclamer le salaire de leur travail. Même s'il y a la repression, où il y a des tirs jusqu'à la mort de certains militants, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas laissé tomber leur but.